Est là, on a la page de contact. Donc, donc on, on, on s'en compte que ce n'est pas esthétique. Donc, il y a plein de choses qu'on peut améliorer. Donc, on va remplacer par, par ceci. Je pense qu'on a discuté par rapport aux différentes pages qu'on voulait inclure. Et je pense que je t'ai demandé, je t'ai montré la, les différentes pages. J'ai parlé des index. Ah, non, ah, pas euh, index. non, pas celui-ci. Index. Donc, j'ai parlé des index. Euh, qui va aller dans la page d'accueil et on a sélectionné d'autres pages comme la page euh, à, à propos. Donc, on a sélectionné ça et on a aussi sélectionné d'autres pages. Donc moi, c'est que, que de, de, de façon basique, d'habitude, quand je veux peut-être convertir euh, un thème en WordPress, la première chose que je vais faire, c'est que je vais Bon, c'est sûr que, on ne doit pas convertir directement dans le temple de base, on doit créer ce qu'on appelle un child team. un, un, un, un, un c'est comme, euh, il permet de faire les modifications directement à partir de là, pour éviter que s'il y a des mises à jour, que ça puisse effacer complètement les modifications qu'on a faites. Mais bon, pour le moment, on va travailler là-dedans comme, comme ça. Donc, voilà, j'ai déjà importé le, le design ici. Et, et là, dans mon design, j'ai recoupé tous mes fichiers HTML dans, dans le dossier HTML. Et bon, j'ai créé, en fait, comme tout à l'heure, on a fait, j'ai créé la page, j'ai créé footer, près de index, et script Et dans footer, comme je t'ai expliqué, on a, on, ce qu'on a eu à faire, c'était de prendre un fichier HTML. Bon, je pense, je pense que tout à l'heure, on a pris euh, index 3, mais on a, on a pris index, je pense c'est neuf. Mais bon, on va essayer avec index 3, parce que je me rends compte qu'il y a. Il y a il y a beaucoup plus de. Il y a certains fichiers euh, CSS et JavaScript qui apparaissent ici, qui n'apparaissent pas dans notre page. Donc, ce qu'on doit faire, c'est ici, dans la page ici, comme je l'ai dit tantôt, c'était vraiment de diviser en trois parties. Dans la première partie, c'est ça. Donc, on, recoup, on récupère ça. qui correspond à header. Donc, on, va remettre, on, va mettre ça dans, on va mettre ça dans header. Et, et ensuite, ce qui est au milieu, pour le moment, on va l'appeler page. Donc, on va l'appeler page. Par bon, la suite, on, on, on, on, met dans, bon, on met ça dans index. Dans index, comme on l'a fait, euh, je vais enlever ceci. Et je vais mettre ça comme ça. Donc, je vais ça ici. On met ça ici. Et le reste, ce qui est en bas, à partir d'ici jusqu'à la fin. On va mettre dans, euh, dans foot.php. Donc, on met ça ici. Donc, ça, c'est déjà une première étape. La deuxième étape, ça consiste à, à récupérer les fichiers CSS et JavaScript et placer dans le, dans le dossier fonction. Donc, Ici, finalement, dans WordPress, il y a un dossier, dans, dans le fichier fonction, il y a un fichier qui s'appelle fonction.php. Ce fichier-là, ça permet de créer toutes les fonctions de PHP ou tous. Bon, du moins, on, on peut utiliser ça pour écrire toutes les fonctions de PHP. Bon, euh, le... C'est standard Non, c'est pas standard. Ça peut varier. Ça dépend vraiment du thème qu'on que, qu veut utiliser. Ça veut dire, si, si par exemple, on a un thème... en euh, chaque, chaque, fait chaque développeur qui crée un, un site à ses propres ses propres fonctions. Il y a des fonctions standards, il y a des fonctions qui sont déjà préexistées déjà dans WordPress, mais il y a des fonctions que on peut recréer. Donc, donc fait que, par exemple, moi, moi dans, dans ce cas particulièrement, vu que moi, j'ai envie d'ajouter tous mes fichiers CSS et JavaScript dans euh, mon fichier fonction.php, il s'agit tout simplement question de créer une fonction qui va me permettre de d'inclure tous mes fans, tous mes fichiers CSS, JavaScript, et ensuite moi je vais euh, utiliser les fonctionnalités de WordPress pour les forcer à apparaître sur mon site internet. Donc moi je vais donc créer ma fonction que je vais appeler ça, euh, fonction analyse shop, analyse shop, et normalement la fonction n'a aucun paramètre. Donc, je suppose, dans tout cas, je, je pense que tu dois connaître comment on écrit les fonctions. Bon. Oui Ok. Donc, euh, donc j'ai créé la fonction que j'appelle euh, fonction shop. Et, et dans ma fonction shop, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les fonctions de WordPress qui s'appellent wp Style et wp -Incure3. Donc WP Style permet d'ajouter les fichiers CSS WP P inclue ça permet d'ajouter des fichiers JavaScript. Donc, moi, je commence par WP P euh, inclue euh, style et ma fichier, ma, ma fonction si normalement on va prendre euh, certains paramètres. Moi, bon, je vais juste, je vais comment enfin, je vais vous expliquer. Donc, la fonction C, ça c'est w un inclus dans dans la fonction w inclus il y a l'id de l de mon fichier donc l'id de mon fichier c'est correspond à unique donc ça veut dire qu'il faut que je, je puisse mettre euh, comme un id et il y a aussi euh, un OK. Donc, ici, ici, il y a l'ID de... Donc, ici, ça, c'est un peu le format de WP Enqueue Style. OK. Donc, dans, cette, dans ce format-ci, on a l'ID de, de, du lien qu'on va ajouter, on a le nom du lien, et on a ces paramètres ci False, false. Donc, false, false. Le lien false, il me dit, est-ce que tu veux ajouter ça dans le pied de page ou, ou, ou, euh, sur, ou, en, ou dans la tête de page donc, ça veut dire que tu, si, tu si, si le deuxième force, là, je met true, ça veut dire que tous les sièges vont aller en pied de page. Et maintenant, le, le, si je mets true, ça ne peut pas être au pied de page, mais si je mets force ça va apparaître dans le, dans le header. Donc, maintenant, euh, donc, ici, ici, généralement, l'ID doit être unique. Ça veut dire qu'il faudrait que je me rassure qu'à chaque fois, je puisse mettre un ID unique. Donc, et ici, là, euh, bon, moi, je vais utiliser ça. Bon, ça, c'est un cas que j'avais créé, mais moi, je vais utiliser euh, la fonction de... WordPress qui s'appelle Get Template directory U -A -I. U -A -I. donc Get Template directory là me permet de de, de la direction pour, le, pour mon dossier de template donc le dossier de mon template et ici normalement ça c'est le lien pour, pour être en mesure de récupérer mon, mon fichier CSS donc si je prends par exemple si je repars dans, ma, dans mon dossier ici mon fichier, mes fichiers CSS vont se trouver dans le dossier design 7 euh, et peut-être CSS, tu vois. Donc ça, ce sont mes fichiers CSS. Donc, je peux, je peux même aussi me servir de, directement de l'information que j'ai dans mon header. Aussi. Parce que, je regarde, si je regarde bien dans mon header, dans mon header, j'ai euh, mes, mes fichiers CSS qui sont au niveau de, qui sont au niveau d'ici. Donc ça, tout ça, ce sont mes fichiers CSS. Donc, j'ai... Euh, ça, ça se trouve dans, euh, ça se trouve dans Design, aspect et le lien. Donc, je vais tout simplement bon, pour, pour faciliter, donc pour réduire vraiment le, le travail, tout ce que je vais faire, je vais tout simplement copier tous mes fichiers euh, CSS que j'ai ici, je vais coller ça dans ma fonction et je vais faire les modifications. Donc, je copie ça, euh, je vais coller ici, et je vais tout simplement identifier, bon, du moins, bon, je vais faire mon, mon, mon search en réflexe, donc normalement, ça c'est je fais ça sur le presse pour être en mesure de remplacer. Donc c'est ça. Et ici c'est ce que fait, tout donc, là, je, je vais tout simplement, je vais chercher ça et je vais remplacer par. Euh, donc, je vais remplacer par ça. Donc je viens ici, je remplace. Et rappelle-toi que c'est dans le dossier, dans le dossier design. Donc ça veut dire qu'il faut que j'ajoute le, le, design. Donc, je vais ajouter ici design. Et là, je, je, reste, je reste comme ça. Donc, je vais faire ça, je remplace, je remplace. Et aussi, je vais faire pareil pour de là à là. Donc, je vais chercher ici et je vais remplacer par ça. Voilà, j'ai l'air de remplacer. Mais par contre, ce que tu as remarqué ici, comme je l'ai dit tantôt, l'ID ici doit être unique pour chaque, pour chaque euh, lien CSS que j'inclus. Parce qu'en fait, quand je paie WP Inclus ici, ça permet d'inclure un fichier, un fichier CSS. Donc là, là ce que je vais donc faire, c'est que je, euh, je vais donc renommer en fait, les ID ici pour que ce soit unique. Donc, me rassurer que ce soit unique pour tout, pour chaque truc. Donc ici, je vais appeler ça, euh, je vais peut-être appeler ça Bootstrap. Et je vais appeler, euh, peut-être, je vais appeler le second Select. Euh, le troisième, je vais appeler Animé. Maintenant, le troisième, je vais appeler euh, Carousel. Donc, comme j'ai dit, tu peux donner n'importe quel nom. C'est vraiment à toi de choisir. Il n'y a, il, il a pas de, de, de, de règle par rapport à comment tu peux donner le, le, le nom à l'ID. Mais tout ce que tu vas te rassurer, tout ce, tu vas te rassurer juste que, euh, que l'ID soit unique. Parce que si ce n'est pas unique, ce qui sera en bas va, va, va, va, va effacer en fait, le contenu de ce qui est en haut. Donc, ça va en fait au barrage. Ça va, donc, ça, ça va, euh, donc si, si par exemple, tu mets... Tu sais, généralement, quand tu mets CSS, c'est dans l'ordre de 10%. Donc, si tu mets euh, deux, deux fichiers inclus euh, avec le même nom, le même ID, automatiquement, ce qui vient en bas va remplacer ce qui, qui vient en haut. Donc, euh, ici, on a... Euh, on a scroll. Euh, je vais appeler ça euh, OK fond. Appelons ça fond. Et celui-ci, je vais l'appeler élégant. Et je vais appeler le dernier simple. Tu dis? Donc, comme je dis, ce n'est pas trop d'importance, moi c'est juste pour donner les noms, Bon, tu peux mettre ce que tu veux là-bas. Et ici, je vais mettre ça, euh, appeler ça peut-être comme ça. Et une fois que j'ai fait je peux enlever mon lien, mon lien de départ, donc je peux enlever celui ci Donc quand je, vais, quand je fais ça maintenant, euh, lorsque j'ai déjà créé ça, tu vois, ça, tous mes fichiers CSS normalement doivent apparaître. Euh, si, je, si, je, si je réalise ma page, normalement tout mon fichier CSS va apparaître, vont apparaître dans... Dans vont si. bon, bon déjà en fait être appliqués sur le site. Donc pour le moment, on ne voit pas encore bien. Je vais, je vais finaliser après, on va regarder ensemble. Euh, maintenant, non, non, ok, désolé, C'est n'est pas encore appliqué parce que je n'ai pas encore euh, appliqué, je n'ai pas encore utilisé la fonction euh, de WordPress pour, pour déclarer que euh, je viens de déclarer que le, la fonction correspond Donc il y a une fonction, euh, de, la fonction de, de WordPress qui permet de faire ça, ça s'appelle action Donc j'appelle, j'utilise la fonction action pour forcer mes euh, informations dans dans, la, dans la de, mes, de mon style, donc je vais tout simplement utiliser At action et je vais donner le nom ici. AppAction utilise deux paramètres. Le premier paramètre c'est le paramètre de le le paramètre de, de, de qui permet de reconnaître où l'information doit aller. Donc ça c'est wp in queue et Le deuxième paramètre c'est absolument en fonction que j'ai créée. Donc si je, si, je, si je sauvegarde ça et que je réactualise ma page, euh, bon, pour, le moment, pour le moment, je ne sais pas ce n'est pas encore visible, mais je, je, si en fait, si je fais inspect, euh, je, peux, je peux voir tous mes fichiers, euh, mes fichiers que j'ai ajoutés apparaître ici. Ça, des fichiers là vont apparaître là. Par exemple, dans la design asset. Ah ok, non, non. Ok, les liens ne sont pas bons parce qu'en en fait, je pense qu'il y a une erreur. Donc, on va, on va revoir notre fichier. Ici, c'est... Ah ok, ok, je vois, j'ai euh, collé en fait design à 7. que je vais séparer ça. Donc, normalement, c'est design bar à Bon, c'est ça. Je fais replace. Replace all. Donc maintenant, si je sauvegarde, je reviens ici. Tu vois qu'il y a un petit changement sur la page. Oui, donc ici, si je, si, je, si je fais euh, Inspect bon, », là là, j'ai plus de message d'erreur. Et ici, je dois avoir mes fichiers. On si vas remarquer que ici, on aura nos fichiers euh, CSS qui vont apparaître. Donc, ça, tu vois, voilà par exemple le euh, asset, as, euh, design, asset, CSS, home tree que j'ai mis. Donc maintenant, la deuxième chose que je vais faire, je vais faire pareil pour les fichiers JavaScript. Donc, euh, le processus est pareil. C'est tout simplement de venir copier, euh, tous que euh, je si oui. okay, copier tous mes fichiers JavaScript que j'ai mis ici. Je ne sais pas si j'ai... Oui. OK, c'est copier tous mes fichiers JavaScript que j'ai mis ici et de coller ça dans mon... et de coller dans, dans ma fonction dans, euh, ici. Donc, mais par contre, la fonction que je vais utiliser cette fois-ci n'est pas wp taille mais c'est plutôt wp suite donc là, je vais enlever ça. Je vais enlever ici. Et je vais faire la même chose. Donc, je vais tout simplement récupérer la fonction qui permet d'ajouter... Euh, qui permet d'ajouter... Euh, le, le, qui permet d'ajouter... Ok, je vais, je vais tout simplement utiliser la fonction qui me permet d'ajouter euh, JavaScript. Et je vais me servir de cette fonction-là pour être en mesure de forcer l'apparition de JavaScript dans mon code, dans mon, dans mon site. Okay. Donc, à ce niveau, je vais, je vais... Ok. Donc, voilà la fonction. La fonction s'appelle WP. WP est plus Et c'est plus ou moins comme... Comme WP IntoStyle. Comme je t'ai expliqué, ici on a l'ID, on a l'URL et on a les paramètres ici. False, false, true. False, false, true. Donc true, ça veut dire je expliqué, que le dernier paramètre qui est true veut dire que le site, ça va apparaître en bas de page. Oui, bon. Dans tous les cas d'habitude, pour, pour, pour vraiment optimiser un site internet, c'est vraiment conseillé de mettre le JavaScript en, en bas de page plutôt que en de, de page. Parce que c'est bon. Ça n'a pas trop d'impact. Ça, ça permet de minimiser en fait, le temps que la page peut prendre pour se. Ce... Pour s'actualiser, pour euh, apparaître donc ce que je vais donc faire je vais faire la même chose donc je vais, rem je vais remplacer je fais faire chercher et, et remplacer donc je fais la même chose comme j'ai fait tout à l'heure donc j'ai fait ça J'ai remplace par ceci par ok et euh, donc, donc, on va on va utiliser la même fonction on va utiliser la même fonction de je, tu vois, tout à rappeler de Ça, je t'ai dit uh, get get, uh, get template direct ULI permet de récupérer, permet de retracer la direction vers mon, vers mon template. Donc, et je vais faire ça. Ok. Donc, uh, ici, on aura. Je vais maintenant séparer euh, de ce côté, je vais chercher et je vais remplacer par voilà, ça. Et je fais la même chose. Donc euh, okay, là, non, ça remplace une seule. C'est cas, pourquoi on ne s'y plus tout Dans tous les cas. On va, on va le même ID. Tu dis non, oui, oui. on n'a pas la même, même c'est le même principe comme j'ai dit le même principe ça veut dire euh, il faut, pas le qu'il faudrait se rassurer de d'avoir ID, chaque ID doit être unique pour chaque lien qu'on ajoute ok euh, pourquoi ça affiche un message d'erreur Ah ok, non, non, ça c'est, il faut le point, il faut le point, le... le... le... le... faut... faut... je vais faire ça. Je ne sais pas j'ai vu l'erreur en fait. L'erreur c'est fusionner, je fusionne, uh, get template, URI avec uh, les autres éléments, c'est pour ça qu'il y a l'erreur. Je j'ai fait ça. Ok, donc là l'erreur n'est pas disparu. Comme je... Le même principe, le même principe que tout à l'heure, donc le même principe ça veut dire quoi Ça veut dire que je vais tout simplement euh, donner les noms à chaque à chaque lien wp enqueue scripts pour que ce soit unique et c'est la même chose c'est que si je donne le même nom automatiquement ce qui est en bas va effacer ce qui va remplacer ce qui est en haut je vais donc donner le nom si je veux appeler ça peut-être jQuery2 c'est sûr que il y a des noms qui sont déjà réservés dans WordPress que si je mets jQuery ça va penser que c'est le jQuery qui est déjà qui est déjà défini par WordPress donc je vais appeler ça Bootstrap Track, euh, euh, je vais appeler ça peut-être Select 2. Select 2, je select 3. Bon. Je vais appeler celui-ci euh, Carousel. Je vais appeler celui-ci P. Euh, bon, je vais appeler ça comme ça. Celui-ci, je vais appeler Substripe. Euh, Celui-ci, je vais appeler... Et le dernier, moi je vais appeler... Euh bon, texte. Donc comme je dis, le plus important, c'est de rassurer que chaque ID est unique pour les liens que tu as donc Une fois que j'ai fini avec ça, euh, je vais sauvegarder je reviens sur ma page, je fais, Et si je, si je fais inspect, bon, tu vois, il n'y a pas d'erreur, donc ça veut dire que tout est bon. Donc maintenant, on va, on va, on va, on va créer la page. Donc une fois qu'on a fait ça, on qu'on a, a, a déjà, tous nos fichiers CSS et Java sont déjà dans, euh, dans notre design. Donc maintenant, il sera tout simplement question de, de commencer à appliquer les, les, les pages, les templates qu'on a créés. Bon, moi, je peux par exemple commencer par créer euh, un template que je vais appeler, euh, par exemple, page, par exemple. Donc, si j'appelle ça, si je crée mon template que j'appelle home page, donc euh, je ne sais pas, tu vois, pour créer mon template puis je vais appeler home je vais créer une page que je vais appeler, euh, ici je vais appeler home Donc peu importe, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas important le nom de la page, c'est juste. Euh, moi, je décide de l'appeler ça comme ça. Et une fois que j'ai créé mon template, la, ce que je vais donc faire, euh, je vais utiliser la fonction, les, je vais utiliser. Euh, les fonctions de wordpress pour être en mesure de, de faire ah, ok désolé avant avant, avant d'arriver au avant d'arriver avant d'arriver à, à créer le templates je vais déjà, il faut que je redesigne déjà les pages header et footer de par défaut de wordpress Donc, je vais commencer par prendre header Donc, parce que moi j'aimerais que la page header de, de wordpress puisse apparaître comme ça au lieu de au lieu d'apparaître comme ça apparaît tu vois ça donc ça veut dire que moi j'aimerais que ça apparaisse comme ceci et que tout mon foot apparaisse comme ça. Donc ça veut dire que pour, que pour que ce soit le cas, il faudrait donc que je puisse euh, prendre mon design, euh, je puisse prendre mon header.php que j'ai créé ici et j'essaye de voir comment je peux euh, remplacer dans mon design euh, de header.php de WordPress. Donc ça veut dire que je vais revenir ici. Je vais regarder là, à ce niveau-ci, je vois mon, mon c'est de là à là, donc je peux tout simplement copier le raid ici. Euh, je peux copier de mon ici jusqu'à tout l'autre, bon, moi, je, vais laisser, je vais laisser le je vais laisser, je vais, laisser, laisser -là. Je vais prendre, copier ceci et je vais coller euh, à ce niveau, -là. bon, pour le moment, on peut enlever d'abord ça comme ça et après, on va voir comment euh, je vais copier euh, Encore donc je, je vais sauvegarder et donc je, je n'ai plus besoin d'attribuer mon CSS et JavaScript ici parce que la fonction wp_head me permet déjà d'inclure wp_head et la fonction euh, qui se trouve dans le footer de, de WordPress qui s'appelle WP WPfooter. ça me permet déjà d'inclure mes CSS JavaScript. Si je viens ici, je fais ça. J'ai déjà euh, plus ou moins bon, une page. Tu vois, il y a que menu à parler, là. Tu vois Donc, maintenant, je vais préparer pour la page euh, footer.php. Donc, ici, footer.php de WordPress, je vais aussi le remplacer par, euh, par les informations qui sont trouvées dans mon footer. Donc, je prends ici à là. Et je vais aussi prendre ça. Et je pense que c'est ceci. Donc, on va, laisser, on va laisser tout ce qui est javascript parce que bon, javascript automatiquement avec la fonction qu'on a créée. Moi je copie ça et, et je remplace ici. Bon, éventuellement on, on, on pourra euh, le travailler sur récupérer les fonctions de l'autre site ou compenser. Mais déjà l'idée c'est ça. Bon, ça, si j'ai si plus comme ça. Ça prend le temps pour bon. Ok donc ici j'ai j'ai surveillé. Ah, ok bon ça prend le temps. Bon on va revenir là. Donc je vais créer maintenant mon euh, je vais créer header.php donc je vais créer home page donc la page d'accueil. Je vais correspondre à la page d'accueil je vais home page et dans ma page roompage.php, ce que je vais faire, je vais, euh, dans ma page, euh, je vais récupérer les informations qui se trouvent dans, euh, dans mon design. Donc, ce qui nous intéressait vraiment dans ce cas, c'était de créer la page index. index quoi Index 4 ou quoi C'est toi Oui, donc je vais, je vais tout simplement venir dans index 3. Je vais laisser ce qui est dans la tête de page, donc je laisse ça. Je récupère tout simplement ce qui est dans ici. Et je laisse aussi le pied parce que le pied se trouve dans footer.php. Donc, je vais venir, je copie ça et je colle ici. Et je vais remplacer euh, le rouge. En haut, je remplace par la fonction de... Je remplace par la fonction de, euh, de WordPress qui s'appelle GetHeader. Donc, GetHeader. Ici en haut, on va remplacer ça par get. Red. Donc ça c'est ça. Et le nom, ça c'est le, la... le nom du design. Je vais appeler ça page d'accueil. Et je fais pareil pour le pied des pages. Donc je remplace le pied des pages. Comme j'ai enlevé le pied des pages, je vais tout simplement remplacer le pied des pages par GetPrade. Je remplace ça par GetPrade. Et je vais se regarder. Je ne sais pas pourquoi ça prend le temps, mais bon, dans tous les cas, je vais. Je vais me connecter, je vais me connecter, je vais... je vais me connecter pour tester en fait, cette fonctionnalité, pour voir comment ça, ça donne. Alors, ça prend le temps. Ok. Donc, bon du moins ça c'est en gros ça c'est vrai que pour le moment euh, bon, j'ai sauvegardé, oui ok j'ai ça et ici j'ai sauvegardé aussi rien euh, de donc rien de on a repris on de ok donc voilà ce qu'on va faire maintenant c'est quoi c'est que on va, on va activer euh, le template qu'on vient de créer dans la page d'appui. Je vais connecter. Je vais aller sur la page, euh, sur mes pages. Page d'accueil, c'est ça. Et je vais venir ici dans attributs. Je vais sélectionner la page d'accueil. Tu vois, tu vois, normalement, quand tu crées une page, un template, tu vois, ça paraît ici. Je vais sauvegarder. Et puis, je clique sur voir vois bon, déjà que euh, notre page est plus ou moins apparaît plus ou moins mais c'est parce que pour le moment n'y a pas de photos parce que les photos ne sont pas enfin fait, les photos ne sont ça n'apparaît pas les photos n'apparaissent pas encore parce que bon je n'ai pas donné le lien pour la photo mais ça c'est déjà en gros tu vois un peu ça ouais. Donc maintenant je vais forcer je veux l'apparition des photos pour pour Patrick, hein, pour, pour la page d'accueil et pour les autres bon. euh, ce que je veux faire c'est quoi je vais revenir dans ma fonction si je vais, récupérer, euh, je vais récupérer un template directeur UAI design ici. Et je vais euh, chercher toutes mes images. Donc je cherche ça. Je vais remplacer. Je vais remplacer. Je vais faire, je vais faire je vais Donc, je fais comme ça. Et là, je fais écho. Écho et je vais fermer mon PHP, je vais faire mon PHP et je mets A7. Ok, je vais remplacer. Oui, Donc, je vais remplacer tout. Donc je remplace tout. C'est fait si je sauvegarde maintenant et je reviens. Je reviens sur mon design, je reviens ici, et fais ça. Tu vois donc j'ai quand même je pense que j'ai déjà plus ou moins la page d'accueil c'est ça euh, je faire pareil pour, pour, pour le pour le monde pour le monde dans tous les cas ce que tu vas remarquer, c'est que euh, le contenu pour le est plus le moins est encore statique donc maintenant pour la suite c'est vraiment de voir comment prendre les fonctions les fonctions créer comment ça créer en fait des différents éléments euh, je vais revenir dans mon je vais chercher aussi ça je remplace ici. Je vais sauvegarder regarder Et là, si je reviens ici, je fais ça. Voilà, le bois pareil ici. Je veux faire pareil pour euh, le pied des pages. Euh, le pied des c'était « Ok, c'est ça. Donc, je vais chercher des images. instant Je vais remplacer. Ok, donc, je remplace tout, je vais sauvegarder, et si je reviens, Ok, euh, bon, on va revenir là, ça c'est déjà ma page d'affaires que j'ai créée, donc je peux, je peux faire pareil pour les autres pages, je peux venir, je peux créer, euh, je peux créer le, le template pour la page à propos, donc je peux venir si je, je fais à propos, PHP, et dans, à propos. .php, je vais faire la même chose. Donc, je vais tout simplement finir j'ouvre ça. Je copie ceci et je colle ici. J'appelle ça. J'appelle ça à propos. J'appelle ça à propos. Et une fois que j'appelle ça à propos, bon, Je fais c'est quoi que Je vais récupérer euh, le design qu'on a fait. Moi, je reviens dans, mon, dans, mes, dans mes différentes templates que j'avais ici. Je pense qu'on avait dit ce qu'on à propos à donc Je viens ici, j'ouvre ça. Et ce que je vais faire, je vais faire la même chose, le même principe en fait. Je, je, je laisse Header, je prends donc Et ici, je copie ceci et je vais dans, à, dans la page à propos. Je remplace ici par, par ça. Je fais ce tu vois, ici, ça, c'est ma page d'affaires qui est là. Donc, maintenant, si je, si je, vais, si je cherche. Euh, attends, je sais pas si ici, je cherche la page à propos, je pense que c'est à propos. Tu vois la page à propos qui est là déjà, comme ça. Tu vois Non, non, pour le moment, à propos, pour le moment à propos je ne vais appliquer mon design. Mais si je vais appliquer mon design, c'est le même principe, en fait. Je sais que, bon, dans votre presse, il va appliquer le design. Il y a le design de base qui est déjà. Euh, il y a le design de base, a le de base. Il y a aussi le design. On peut aussi appliquer un design personnalisé. Donc, moi, je vais appliquer le design que je viens de créer. Donc, pour appliquer mon design que je viens de créer, je vais dans À Propos. Et je vais cliquer sur. Je vais cliquer ici. Sur Attribut, Modèle. Je sélectionne À Propos. Donc, vois, du moins, tu vois comment c'est facile de créer, en fait, euh, le design sur WordPress. Quand, quand je sélectionne maintenant mon design, tu vois, vois qu'il y a ce qui apparaît. Ça apparaît maintenant comme ça. Mais, pour le moment, je n'ai pas d'image. Je, je vais refaire le même principe que j'ai fait tout à l'heure pour, pour les images. Donc, je, vais, euh, je vais remplacer, euh, dans, À propos, je vais, remplacer, je vais chercher toutes mes images. Je fais et je les remplace par, par ça. Je vais replacer. Et. Ok, je, attends, je regarde ici. le okay, background image. Ok, je pense que ici. Euh, ok. So, regard, si je reviens ici, tu as about, c'est ça. Bon, tu vois, les images, ça mais le background image n'apparaît pas. Je, je, vais, je vais regarder pourquoi, je suis un peu plus investiguer pourquoi ça, ça fait ça. Premièrement, si je, si je viens ici, je vais faire inspect, euh, je me rends compte que. L'image ici, l'image qui est là, euh, l'image ici, ça vient de... Euh, de c'est dans, dans mon fichier CSS. Ça. Donc, ok, donc moi, ce que je vais faire, je vais tout simplement copier ça, et je vais coller euh, dans mon... puis je vais créer mon style. Après, on pourra, on pourra trouver un moyen décrire ça directement dans l'un des... dans l'un des c'est Mais l'idée, c'est ça. ça je vais faire ceci et je remplace copier. Et ça. Je crois que mes images sont dans Asset. Ah, je Oui, c'est ici. Donc, ça veut dire que si je viens ici, je vais. Je fais background image, je colle tout ça. Ok, et là, je colle tout ça, je mets. Ok, si je fais des spéto, regarde, et je reviens là. Ok, ok, ok, ok. Je pense qu'il y a, à propos ici, dans le head aussi, ça n'inclut pas, ça n'inclut peut-être pas le. Ça n'est plus pas, là, en texte, si... ça n'est plus pas. Euh... Euh, ici, on a, on a, on a ça. Red, on a le menu d'indication qui va, qui va jusqu'ici. On a ceci. Et... Et on... Voilà. J'ai l'impression que l'entête n'apparaît en fait, euh, euh, pas. Je pense que l'entête n'apparaît pas. Mais je vais, je vais essayer de le voir. Ici, je, je regarde l'entête. L'entête, ça va de là. Après, il y a B-Boarding. Il y a cette entête ici qui, qui appartient ici. Je vais aussi copier mes points. Ok. Bon. bon, je pense qu'on va forcer. qu'on va c'est qu'on va forcer euh, le 180. 180 là. Le, euh, le, le, le, le. On, va, on va forcer le. On va forcer la hauteur. Ça. En fait, le padding, euh, le padding pour que ça puisse apparaître. Ok, j'ai un peu de voir ici si je fais ça. Okay. Exactement. Ok, okay, message ok, bon. Dans tous les cas, dans tous les cas, bon, pour le moment, je vais, on va, le moment, on va, va d'abord, voir travailler sur la page d'accueil. Après, on va voir comment on peut fixer ça. Mais si je reviens sur ma page d'accueil, ici, j'ai mon menu qui est là. Moi, je veux, je veux enlever, je veux changer le menu ici pour mettre. Euh, pour mettre autre chose. Donc, je veux mettre le menu de... Euh, je veux mettre le menu de... de, de, de, de, la de WordPress, pour faire apparaître le menu à partir de... Euh, dans, en, pour faire apparaître mon menu euh, qui se trouve peut-être dans, dans, euh, dans, dans, dans le panneau d'administrateur. Voilà. Ce que je vais faire, c'est ici, je vais d'abord identifier où se trouve le menu. Mon, menu. mon menu, le menu de mon site commence à partir d'ici. Donc tu vois, ça commence ici, ça c'est primary. Na. Ça commence là. Donc c'est ça en fait qu'il faut, qu il faut remplacer. Donc euh, il y a WordPress, a une fonction qui s'appelle le WP. Et la fonction là ça va nous permettre de, de, de remplacer et de bien inclure la fonction plutôt que de, plutôt d'avoir ça, on va plutôt inclure euh, la fonction de, de WordPress. Donc moi je vais te montrer comment tu peux faire ça. Donc, on va remplacer ceci par, euh, par, par, par WP Nav Menu. Mais avant ça, il faudrait qu'on regarde parce que bon, par défaut, WordPress a ses propres classes qui l'appliquent lorsque peut-être on utilise ça. Mais bon, moi je vais d'abord faire ça comme ça et après on va voir comment on peut faire les modifications. Donc, moi je vais utiliser la fonction qui s'appelle WP Nav. Donc, je viens ici. Yes. Et je vais coller ceci. Donc, comment est-ce que ça, ça marche exactement? Container, c'est dans quoi est-ce que. donc euh, C'est comme. Euh, bon, compter ça, ça représente euh, les différents. Les parents, les, les balises parents. Ça veut dire. Le bibliothèque se trouve dans quelle balise? Ça se trouve dans la balise UL. Euh, ici, theme location, ça c'est la location du thème. Donc, du moins, ça c'est ce qui est défini à partir de par l'administrateur et à partir de la fonction. Et ici, container class, donc la classe, euh, la classe. Ici, ça c'est container ID, menu class, euh, menu ID. Donc, ici, je vais plus ou copier ceci. Euh, je vais coller ici. Et peut-être dans, dans euh, menu ID, je peux appeler ça primary nav. Et maintenant, en ce qui concerne euh, le thème location, je vais regarder dans, dans, mon, dans, dans le panneau d'administrateur s'il euh, si y a déjà des, des, des, des locations, des thèmes location qui sont définis. Donc ici, l'idée, c'est de regarder, enfin, ici, on a, par exemple, dans, dans, dans, dans le navigateur, dans votre position, on a déjà trois qui sont définis. Il y a même menu, menu, menu, il y a menu principal, il y a menu secondaire, il y a menu mobile. Donc, je vais regarder, en fait, euh, L'identifiant de celui-ci. et qui va m'intéresser. C'est Bon, celui-ci s'appelle Primary, donc je vais copier seulement son, son identifiant et je vais euh, l'ajouter euh, dans. Euh, je vais l'ajouter ici. Donc je vais remplacer ça par ça. Donc, ici on voit un peu à quoi ça ressemble. Quand on fait ça, je vais enlever ceci parce que pour le moment, je n'ai pas, pas défini une fonction, une place qui s'appelle le nouveau. Si je, si je reviens sur ma page, euh, je vais aller visiter le site. Tu vois, tu vois, euh, tu vois, y a, tu vois le menu là Oui, bon, pour le moment, le design n'est pas vraiment ça. Bon, vrai il, il faudrait revoir le, le, le design. Bon, il y a deux possibilités la première possibilité que je, que j'ai qui s'ouvre à moi c'est quoi c'est soit euh, so, euh, so, je, soit je, je, définis, euh, je définis une classe qui s'appelle le walker navigation class qui va me permettre d'utiliser exactement les mêmes classes qui sont qui sont, euh, qui sont sur le thème ou alors je vais utiliser css pour faire les modifications bon c'est plus facile pour moi peut-être d'utiliser css bon, peux, par exemple si je j'ajoute je, je vérifie je clique ici. Attends, euh, je, je peux utiliser CSS. Donc, je vais mettre ça devant 1500. Et là, je vais regarder l'inspect. Donc, là, je vais euh, voir comment je peux ajouter beaucoup plus d'espace. Donc, là, je peux appeler, euh, je peux mettre padding, padding, euh, padding, non, padding left, padding left, euh, non right, pardon. Euh, Peut-être euh, mettons 15 pixels d'avant. Voilà, ça, là, tu vois, ça monte quand même un peu d'espace. Tu hein. vois? Ah ou Non? 20 pixels. Ok, je fais 20 pixels. Donc, maintenant, je peux copier ceci et je mets dans... Je mets ici. Donc, je vais mettre euh, ça là. Et un... Euh, donc je mets ça important. Me... Bon, je me sens dans ça comme ça. Donc si je reviens sur ma page, je fais réaliser. a que moi j'ai ma page avec les différents menus. La page d'accueil qui est à partir de là. La page à propos. Bon, la page à propos c'est vrai qu'on va le design, en fait. La page à propos. La page bloc. Bon, on va aussi on va aussi voir comment on peut redesigner ça en ajoutant euh, le nouveau design. Euh, la page produit bon tu vois la page produit qui est là. Bon, c'est vrai il y, a aussi, il y a aussi, on va aussi refaire le design de la page produit. Et la page de contact. Donc, c'est ça la page de contact. Euh, bon. Et, bon, ici, ici déjà, je peux, aussi, je peux aussi voir comment je peux remplacer mon logo. Parce que là, présentement, je pas... Pour tout le monde, c'est que j'ai le logo du de, de design. Donc, je vais voir comment on peut remplacer le logo. Euh, pour remplacer le logo, je peux créer une fonction PHP qui va me permettre de, de récupérer le logo. Euh, là, je vais revenir. Bon, j'ai une fonction qui à défini. Je vais tout simplement utiliser une fonction. Euh, ça s'appelle la fonction que j'ai, s'appelle constant. Je vais juste t'expliquer un peu. logo donc moi moi que j'ai je vais créer j'ai créé une fonction qui s'appelle bon j'ai créé une fonction qui et j'ajoute j'utilise la fonction at support donc add theme support c'est une fonction de, de, de, de WordPress qui permet de d'ajouter de, de pousser peut forcer un thème à supporter certaines fonctionnalités donc, moi, ce que je vais faire, je, je vais venir ici et faire la fonction que j'appelle... Euh euh, Il y a une erreur à ce niveau. Ok, donc ce que je fais, du moins je vais t'expliquer un peu. Donc j'ai créé ma fonction qui s'appelle. Euh, ok, donc c'est ça. Ok, donc je, donc, je vais t'expliquer un peu la fonction aussi. La fonction. La fonction. La, euh, donc j'ai créé. J'ai créé une fonction qui s'appelle. Peut-être, bon, appelons ça Analyse. On a ici « Custom Logo Setup ». Et cette fonction-là me permet de définir les caractéristiques de, ma, de, de mon logo. Donc, par exemple, je veux, je veux un logo qui a une taille de 15, hauteur de 100 et une, euh, une, une largeur de 400. Et bon, est-ce que Flex est-ce qu'on peut personnaliser le, la dimension ainsi de suite Et peut-être la, la, la description, ça va supporter quoi Ça va supporter le titre ça peut accepter euh, le titre du site et le titre de la description du site et là maintenant j'ajoute cette fonction là dans euh, dont j'ajoute ça dans theme support donc theme support me permet de, comme j'ai dit tantôt c'est une, une fonction de wordpress qui permet de de forcer en fait euh, un thème à supporter une, part, une certaine fonctionnalité donc là maintenant lorsque j'ai lorsque j'ai ça lorsque j'ai défini ça maintenant ce que je vais donc faire c'est quoi que je vais aller maintenant sur ma page euh, je vais partir sur ma page, euh, euh, ma page euh, dans, sur, mon, sur mon fichier headadot.php, et je vais utiliser la fonction que je viens de créer. Donc, premièrement. Donc, moi, je vais récupérer l'ID donc je dis ici je fais ah hein, dit ID équal to get theme mode get theme mode bon je ne je sais pas si tu connais en fait theme mode c'est ça c'est ici c'est dans la personnalisation ici donc généralement, quand on pas de theme mode ça veut dire que tu tu peux euh, tu utilises tu peux utiliser cette tu peux utiliser en fait cette fonctionnalité pour être en mesure de personnaliser ton site internet. Donc moi je vais donc euh, définir dans, dans header.php, je vais donc définir custom, je définis, je vais utiliser logo et à partir de là je définis dans mon logo, copier, donc copier dans mon logo est égal à euh, bon du moins le lien euh, WP get attachment image source donc pour récupérer en fait la, euh, euh, pour récupérer mon image bon, ça veut dire quoi ça veut dire que c'est une façon de dire je veux récupérer euh, l'image je, je veux récupérer le logo qui se trouve ici pour l'afficher sur mon site et donc quand j'ai ça la, la, ce que je vais donc faire je vais tout simplement venir là je vais définir, je vais donc remplacer, donc ce que je vais faire, je vais donc remplacer à ce niveau, si je remplace mon image, par, par ce bloc de code, le code. Bon, comment c'est à bon, être que je ça, c'est que si tu as, Ici, j'ai défini d'abord premièrement Gettemodecustomlogo. Donc la fonction, la fonction que j'ai créée, la fonction que j'ai ici, qui s'appelle le, euh, qui s'appelle Ça me permet de, de, donner la possibilité à l'utilisateur de sélectionner, euh, de sélectionner un logo à partir d'ici. Ok, maintenant, ce que je, ce que je fais maintenant dans ma, dans ma page header.php. Je viens dans ma page header.php. j'ai défini donc, euh, j'utilise la fonction WordPress qui s'appelle GetMode, qui va identifier, qui va qui va vérifier si en fait il existe euh, une information que j'ai insérée ici et qui va euh, donc me permettre de, de l'ajouter dans de, de, de, de, de l'ajouter en fait sur mon site. vous savez, vous savez dans des, si, si, si l'information existe donc, je récupère l'image de l'information qui est ajoutée là bas et je reviens ici, je dis donc ok. Donc si le logo existe je vais, je, vais, je vais afficher le logo. Mais par contre, si le logo n'existe pas, je vais tout simplement afficher le nom du site Internet. Et euh, donc, euh, je pense que là, c'est bon. Est-ce que j'ai besoin... Ok, donc ici, il n'y a pas d'ID, il n'y a, a pas de place. Donc, j'enlève ce lien ici. Et j'enlève aussi euh, cette place. Et tout. Ici, ici, je veux, je veux que l'utilisateur soit redirigé vers la page d'accueil au cas où il clique sur le logo. Donc, je vais utiliser la fonction... Je vois ce s'appelle le Home URL. Donc, je viens ici, je fais écho. Écho, Home URL. Et je fais ça comme ça. Et là, si je regarde, si je reviens sur mon site, je me faire identifier, je sélectionne un logo. Bon, on va choisir n'importe quoi. Je euh, choisis ça. Euh, par exemple, ça, par exemple. J'ai fait ça. Bon, ne fais pas de récagage. Tu vois, tu vois, ça apparaît. Tu vois que ça apparaît là. Donc, et maintenant, euh, si je fais publier, je peux, je peux revenir ici. et que sur la page. Tu vois que quand je clique là, tu vois, ça m'envoie sur la page d'appel. Mais bon, là, c'est vrai que le logo est un peu trop petit, mais ça, c'est un peu l'idée. Je, je peux maintenant utiliser mon CSS pour, pour le dimensionner, en fait, euh, mon, mon logo. Je peux par exemple euh, dans je peux maintenant dans, euh, je peux revenir dans mon fichier header, euh, j'ajoute une classe ici, une classe peut-être sur l'image que je vais appeler peut-être euh, euh, peut-être custom logo par exemple euh, custom logo et ensuite ce que je fais c'est que j'utilise cette classe pour pour manipuler en fait, la dimension de mon de mon image. Donc, je vais venir ici, je fais ça, et ici, je vais, donc ici, je vais tout simplement faire un inspect. Euh, je viens de voir, si je veux changer la dimension, je mets, mettons par exemple, Max, euh, Max, euh, euh, Mettons, Max, Peut-être 100 pixels, mettons par exemple comme ça. Bon. Mettons peut-être 115 par exemple, 115 pixels. Oui, euh, ça je voulais un peu gros, mettons 60 pixels. Donc ça, ça peut, ça peut se faire. Donc moi je, peux, je vais tout simplement copier ceci et je vais coller ça dans euh, ici. Ok, donc là. Là, que j'ai euh, déjà, si je reviens ici, si je fais comme ça, je vois que j'ai euh, j'ai déjà mon logo qui est là, j'ai déjà mon menu qui est mon menu. Et ici, bon, là, le moment, le contenu est statique, comme je l'ai dit, mais maintenant, l'idée, c'est de voir comment rendre ce contenu dynamique. Bon, moi, il y a, il y a, comment, il y a plusieurs possibilités. Généralement, généralement, lorsque tu veux créer, euh, rendre le contenu... Plusieurs, contenu, plusieurs possibilités, par exemple, en ce qui concerne les slides aussi particulièrement. Donc, la première possibilité que je peux avoir, c'est quoi? C'est pour pouvoir euh, générer le slider, je peux réagir une extension qui va me permettre, de, qui permettre de, de, de, de générer en des fait, slides. Et je vais utiliser le code pour, pour pouvoir ajouter. Bon, je ne sais pas si tu connais ce que c'est le code de Bon, généralement, lorsque tu dans, dans Wordpress, il y a ce qu'on appelle code de qui est généralement... Euh, codes qu'on a des, qu a, dont des programmes qu'on a développés et on a fait abstraction de ces programmes-là pour qu'une personne puisse tout simplement utiliser un petit code qui va ajouter dans, dans son programme pour que ça fasse apparaître cette fonctionnalités. Donc, ça veut dire que la première possibilité que j'ai pour être en mesure de, de, de, de créer mon slider c'est de télécharger une extension tout simplement. Ça veut dire que je peux télécharger une extension, j'utilise l'extension. La deuxième possibilité, c'est de créer moi-même. Donc, je peux, je peux euh, tout simplement ajouter un custom type. On appelle ça custom type, que je vais appeler peut-être euh, peut un slider, par exemple. Et maintenant, mon custom type que je vais ajouter, euh, je vais euh, tout simplement ajouter mes slides avec la description. Et pour facilement générer mon custom type, donc, tu vois, si on voit que par défaut, WordPress n'a pas... Euh, pas la possibilité d'ajouter les custom types. Donc, je peux installer une extension qui s'appelle le custom type maker. Donc, je vais custom type maker. Et ma fonction. Ah non, désolé, moi, je suis la tienne. Donc, je vais déjà dire une fonction qui s'appelle la custom type type maker. Euh, non, ça c'est pas bon. Je viens ici. Custom Type Je cherche dans mon extension, c'est ça. Donc j'ai installé une s'appelle Custom Type Maker. En fait, qu'est-ce que la fonction Custom Type Maker permet de faire C'est une fonction qui permet tout simplement de, de générer euh, les, les, les différents types de, postes, de, de publications. Parce que, bon, parce que en fait, dans WordPress, dans la base de données d'habitude, il y, y a une seule table pour les publications. Et maintenant, pour être en mesure de, de, de faire varier le type de publication qu'on fait, il y, y a ce qu'on appelle le post-type. Le post-type, ça peut être page, ça peut être article, ça peut être euh, top-null, et ainsi de suite. Voilà, ça veut dire que euh, maintenant, maintenant euh, donc, ce qui fait que par défaut, on n'a que euh, post, on a page, on a peut-être, euh, je ne sais pas, on a, a d'autres qui sont là, mais par contre, je peux créer plus. Donc, si je veux créer d'autres, je peux créer dans un custom type que j'appelle le slide, par exemple. Et mon costume type que je vais appeler Slider, ça me permet de, ça me permet de, de faire afficher, de, de, de créer en fait mes slides. Donc moi, je vais euh, venir ici, je vais appeler Slider. Et bon, éventuellement, vu que les slides, on ne veut pas que les slides, on ne veut pas que les slides apparaissent, euh, que quelqu'un puisse récupérer le lien du slide. Bon, on peut utiliser pH de coût forcé pour le diriger l'utilisateur au cas où il essaie d'accéder euh, D'accéder à la page de Slide. Donc, moi, j'ai ça. Donc, je vais cliquer ici. J donc, pour les différentes fonctionnalités. Donc, moi, pour créer mon second Slide, j'ai besoin de quoi J'ai besoin euh, du kit. J'ai besoin de, du résumé. Je peux enlever. Euh, non, j'ai besoin du résumé qui s'appelle Exec. Je peux enlever Editor. Donc, je n'ai pas besoin de, de, de, de beaucoup de texte. Et j'ai aussi besoin des liens personnalisés. Donc, par exemple, l'URL. Bon, peut-être l'auteur aussi. Et peut-être aussi avoir besoin de la catégorie. Donc là, je vais donc cliquer sur. Euh, et je vais, je vais faire que la page ait les mêmes fonctionnalités qu'une. Que, que, que le nouveau type de page ait les mêmes fonctionnalités qu'une page normale de WordPress. Donc là, je vais publier. Et normalement, quand j'ai peux publier, tu vois, il y, y, y a déjà euh, une, un nouveau site qui apparaît là, qui s'appelle Slider. Donc moi, ce que je vais faire, je vais euh, aller dans. Aller dans, euh, dans, dans mon dans, dans page. Je vais euh, regarder en fait la partie de slide. Ma partie de slide commence de là à là. Donc, je vais, je vais créer, je vais couper ça et je vais euh, coller, je vais appeler, je vais créer, euh, je, je pense qu'on a rien fait. Ça. Mais je vais créer un dossier qui s'appelle PAT. Dans le dossier qui s'appelle PAT, dans mon dossier PAT, je vais créer... Euh, ce que je vais appeler home page, home page slider, pardon, .php et dans home slider.php je vais coller coller, euh, coller ce que je viens de couper et aussi maintenant pour continuer WordPress utilise une, fonce, elle a, elle a une fonction qui s'appelle le get template part c'est une fonction qui permet de c'est du moins c'est plus ou moins comme euh, require once donc ça plus ou moins les mêmes fonctionnalités que require once mais c'est en fait c'est beaucoup plus adapté pour wordpress donc moi je vais utiliser euh, get template part pour faire apparaître je vais utiliser get pour faire apparaître le slide que j'ai que je viens de, de, de, de, de la partie du slide que Je viens de faire dans euh, dans la page d'accueil. Ok. Ok. Donc voilà. Je vais je vais revenir dans mon home page. À la place de là où j'ai enlevé euh, à la place de là où j'ai enlevé mon, la partie de mon slide je vais tout simplement faire PHP Get template path et je mets, je mets le lien le lien le lien, euh, le lien vers ma vers mon slide donc le lien vers mon slide c'est path le lien vers mon slide c'est path-, path Home page slider. Donc je vais faire un renommer. Home slider. Mais il faut que tu voir, savoir ici, que pour utiliser get template part, on a besoin d'ajouter l'extension .php. Donc ça veut dire get template Me uh, get template home page slider permet déjà de savoir que le, ça me permet de récupérer le fichier qui s'appelle home page .php dans le dossier part. Donc si je reviens ici, je vais aller sur la page d'accueil tu vois tu ça, ça apparaît toujours donc maintenant c'est que je vais donc, faire. Je, vais donc sur le euh, je vais travailler sur le home page je vais travailler sur home page slider donc ici dans la partie home page slider c'est tout simplement question de, de récupérer les informations qui se trouvent ici donc ça veut dire que chaque fois que quelqu'un va insérer ici que quelqu'un un, un slider ici je vais récupérer ce slider là pour pour le faire apparaître ici ok donc, moi, je vais donc utiliser euh, euh, la fonction de WordPress qui s'appelle le getPost. Euh, je dit euh, slider equal slider. Donc, je définis d'abord mes arguments. Euh, argument, mon argument est égal à, à arrêt. Ok, je vais... Je vais. Bon, dans tous les cas, si, si tu as besoin de mieux connaître par rapport à WordPress, je vais te donner un lien où tu peux, où tu peux aller, euh, aller, aller avoir plus de documentation. Bon, sais ça, que ça fait beaucoup, beaucoup d'informations quand même. Donc, euh, ici, par exemple, on a euh, l'argument dans l'arrêt. Ça, c'est l'argument qui si me permet, donc je passe... En fait, je passe l'argument aussi dans la, dans la fonction GetPost pour, pour, pour récupérer toutes les indications. Mais là, là, ce qui m'intéresse c'est quoi C'est que le nombre, le nombre de slides que je vais avoir, c'est le nombre de nombre de posts, posts c'est le nombre de slides que j'aimerais avoir. Par exemple, dans le cas du site si on a un, deux, trois. On a trois. Donc, ça veut dire que moi, je vais me limiter à trois. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si quelqu'un a qu un, un peu plus de trois, ça va se limiter à trois. Donc, moi, je vais tout simplement mettre trois. Et le post-type, c'est le type Publication. Donc, le type de, de publication qu'on a, c'est slider, comme, bon, comme on a fait là. Donc, je, je, vais, je vais tout simplement mettre slider. Et aussi, je peux aussi ajouter d'autres fonctionnalités comme euh, le post statut pour me rassurer que euh, je ne récupère que les, les, les publications qui sont, qui sont publiées. Donc, je vais mettre publish. OK. Et ici, euh, maintenant, je, je viens là, je vérifie premièrement, pour que le slide puisse apparaître, il faut qu'il qu y, qu qu y ait de l'information qui se trouve dans la base, dans le panneau d'administration. Donc, je fais « for each uh, »,« for each uh, »,« for each »,« let's post »,« as post »,« as post », je vais faire un comme ça. Non, non désolé. Je, je vais dire aussi ça existe donc si si les tests n'est pas, pas vide, de dans ce cas fait apparaître les slides if les if not empty not empty les tests postes il fait apparaître les slides Donc regarde, euh, mais maintenant si je, si je viens ici sur ma page, je fais ça, tu vois ça disparaît, parce qu'il n'y a pas de, parce qu'il a pas de, de slide, et parce qu'il n'y a rien dans le bas, parce qu'il n'y a rien ici. Tu comprends? Parce que je, parce qu on n'a rien introduit ici. Mais maintenant, euh, mais par contre, si je viens, si je viens ici, je fais app. je dis uh, Welcome to maybe Welcome to Anaïs E-commerce Shop, Welcome to Anaïs E-commerce Shop. Par exemple choc et je mets peut-être une petite description là. Euh, bon, lui ya providing, on sait pas n'importe quoi. On met n'importe quoi ici. Et ici, je vais mettre une image je vais juste choisir euh, une image par exemple. Et non, et non, euh, non, une image par hasard dans. Donc, ça. Donc, si je prends ça et je fais, je fais ça et je fais publier, soit bon, ici, soit que le slide va apparaître maintenant. Donc, bon, ça apparaît. Tu vois Est-ce que tu comprends ou pas Oui. Bon. Donc, ce que, je, ce que je fais ici, c'est quoi Ce que je fais à ce niveau, c'est utiliser la fonction de WordPress qui s'appelle GetPost. GetPost me permet de récupérer les publications qui se trouvent dans la base de données et qui ont été insérées à partir du panneau d'administrateur. Donc, maintenant lorsque, maintenant, lorsque je dis If, empty, if, if, empty, if Not Empty euh, latest post or If Not Empty Slider, appelons ça Slider si tu veux. appelons ça Slider. S'il si, si n'y a aucun Slider dans, la, dans le panneau d'administrateur, il ne faut pas afficher la section slider. Mais par contre, par contre s'il si y en a, il faut l'afficher. C'est ce que ça veut dire ici. If not empty, if not empty, si ce n'est pas, si si pas vide, alors affiche les sliders. Maintenant, si ce n'est pas, si pas vide, maintenant ce que je vais donc faire, c'est que je vais utiliser maintenant euh, le for each loop pour pouvoir faire euh, afficher les sliders qui sont disponibles. Donc, maintenant là, je viens ici, je fais euh, ça. Donc, for each pour each uh, slide, uh, slide, uh, slide, et comme ça, comme ça. Et, et je, je fais ça pour tout ça. Ok. Donc maintenant, que je, je vais faire, je vais supprimer ceci. Je vais supprimer. Donc, dans tous les cas, ici, tu avais dit, à chaque fois, ça veut dire qu'il faut faire l'itération de trois, parce que ici, la limite, c'est trois. Donc, faire la l'itération de trois premiers slides qui se trouvent dans, dans le panneau d'administration, dans la base de données, et faire afficher ces informations-là. Donc, maintenant, si je fais, si je sauvegarde, si ça a ça, le compte qu'ici, on ne doit avoir qu'un seul slider, parce que, pour le moment, c'est un seul que affiché. regarde. Ici, là, ça ne paraît qu'un seul, parce qu'il y a un seul slider dans la base de données. Donc maintenant, je vais, je vais, je vais maintenant changer, euh, je vais maintenant rendre dynamique le contenu. Donc ici, tu vois que le contenu, pour un moment, c'est statique. Donc je vais euh, venir ici, je change tout simplement mon texte. C'est exactement ce que je t'ai demandé de faire en fait, de, de voir, de, de, de changer le contenu en dynamique. Donc je change mon contenu en, en, en, en un contenu dynamique. Donc je fais ça, je fais écho. Euh, bon ça c'est des trucs que si tu veux connaître tu dois tu, il faut que tu le parce que ici dans WordPress il n'y a pas beaucoup c'est c'est bon, très facile d'apprendre parce que ici on a post title qui correspond à, au titre au titre de la page et on a euh, post exit qui correspond au résumé parce que bon, c'est ça qui ce sont les deux paramètres qui m'intéressent post exit qui correspond au résumé dans Excel. et euh, maintenant j'ai besoin aussi de remplacer l'image donc ça s'appelle euh, get, get on va utiliser la fonction qui s'appelle GetTomnelURL. Donc, on va utiliser la fonction GetTomnelURL pour, pour remplacer l'image simple. Donc, je fais ça. Echo. Get url Et dans GetTomnelURL, ça prend généralement. Euh, ça prend plusieurs paramètres, mais on va se limiter à deux. Donc, les paramètres que j'ai besoin ici, c'est euh, je veux l'ID et je veux aussi la dimension de l'image. Donc, est-ce que l'image. Donc, je vais mettre full. Donc, en fait, il y a dans les différents paramètres pour la dimension de l'image, on a full, on a medium, on a large, on a total. Donc, moi, je vais utiliser full. Donc, si je fais ça, je réactualise la page. Je vois que l'image apparaît ici. Et mon texte, c'est le texte que je viens de mettre ici, qui est « Welcome » to an shop Et là, donc là, on a une, une telle information. Et pour euh, finir, si je veux, mon bouton là, le, le, le, le, le, le ne le me tu vois parce que je n'ai pas mis euh, le rendu bouton dynamique. Mais comme je l'ai dit tantôt, moi, je ne veux pas qu'un utilisateur euh, puisse être redirigé vers vers le lien du slider. Donc, ça veut dire que je veux peut-être bloquer ça par la suite. Mais par contre… Pour le moment, ce que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais rediriger l'utilisateur quelque part. On a dit, je peux vouloir le rediriger peut-être vers la page des produits, je peux vouloir le rediriger vers la page à propos, ou bien euh, du moins, peu importe. L'idée maintenant, ce serait d'utiliser euh, la fonctionnalité de WordPress qui s'appelle euh, les champs personnalisés pour créer un champ personnalisé. Je vais appeler mon champ personnalisé URL. Et, et ici, je vais mettre le lien où je veux que l'utilisateur soit redirigé. Donc, je veux que les utilisateurs, par exemple, soient rédigés vers la boutique. Par exemple, je dis « Shop now". ça dépend vers la boutique. Je peux mettre ça comme ça. Et je peux mettre, euh, aussi suppose, créer une champ personnalisé que je peux appeler euh, « URL texte ».« URL texte euh, ». Et je vais dire « Shop now », par exemple. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais J'utilise donc ces paramètres-là pour, euh, pour venir, pour maintenant euh, personnaliser pour me rassurer que l'utilisateur soit rédigé quelque part. Donc, ici, je vais venir définir une variable que j'appelle l'URL, getPostMeta. Et dans getPostMeta, ça va prendre le paramètre, ça va prendre l'ID de la publication, et ça va prendre le nom, le, le nom de euh, le, la, la clé, en fait, qui correspond à. Parce ah, que je veux récupérer et, et et aussi true bon ici true le true ça veut dire je prends un, je veux prendre un seul false ça veut dire je veux prendre plusieurs donc true si je veux prendre plusieurs donc juste pour t'expliquer il est possible de créer euh, de créer plusieurs fois euh, la l'appelé URL ça veut dire que je peux venir si je, je crée un premier lien qui s'appelle boutique, je peux en copier une URL qui s'appelle à propos, ainsi de suite. Mais par contre, maintenant, si je mets dans, dans, à ce niveau-ci, si je mets false, ça veut dire que ça va prendre tout. Mais si je mets true, ça veut dire que ça prend un seul. Ou bien si je ne mets rien, ça prend tout. Donc maintenant, je vais tout simplement copier ceci et je vais remplacer ça dans mon... Euh, je vais remplacer euh, ici. Et je vais faire écho. Écho, ça. Et si je clique sur regarder, revenons sur notre page d'accueil. Si je clique sur ma page d'accueil, si je clique sur le bouton, là, ça me rédige vers la boutique. Tu as vu Donc là, ça me redirige vers la boutique. Et je veux aussi, je veux aussi euh, donner la possibilité, bon, ça c'est au cas où, donc, je veux aussi donner la possibilité de changer le texte qui est au-dessus de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, euh, ça veut dire que, ça veut dire que si, si, par exemple, je voulais que le bouton soit euh, Shop Now, je peux mettre Shop Now. Si je veux que le bouton soit ab About Us, ça peut être About Us, ou bien ainsi de suite. Donc, l'idée maintenant, c'est de venir là. Je veux faire la même chose que j'ai fait pour, pour l'autre. Je vais venir, je vais copier ceci. Je vais coller ici, et je vais euh, récupérer euh, URL texte là. Donc, je vais récupérer là et je vais coller ici. Et je vais aussi coller là. Et là, je vais prendre ceci. Je vais coller. Je vais faire ça. Je fais écho. Texte. Bon, maintenant, là, présentement, on a, on a déjà. Euh, Là, présentement, tu vois, on a déjà le silencieux, il fait ceci. Voilà, là, maintenant, c'est Shop Now qui apparaît. Donc, je peux changer mon texte ici. Euh, je peux mettre, par exemple, Visite à Washop, par exemple. À Washop. Je, je fais sauvegarder. Je fais ça. Je vois que ça, ça change le texte. Donc, et pour finir, la dernière chose qu'on va faire, c'est vérifier si les informations sont, sont, sont, sont, ont été créées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'information n'existe pas, il faudra vous donner une alternative. Ça veut dire que si euh, je, vais, je vais venir ici, je vais, je vais tout simplement faire un hein, « if empty » URL, ce que je veux faire, je vais donner une URL alternative. Bon, Donc, par exemple, mettre le lien euh, pour la page de contact, par exemple. Ou je peux voir, bon, moi, ça c'est le lien pour la page de contact. Et je fais pareil pour l'autre. Si le texte, s'il n'y a pas de texte, je veux mettre, je vais donner le, le, le shop now. Je veux que ce soit shop now. soit shop non donc ça c'est c'est ça donc et, et là là déjà tu vois que euh, on, on est en mesure on, on est en d'avoir notre slide là sans avoir forcément besoin de, de, de une extension donc ici si je reviens dans mon, mon panneau d'administrateur je peux encore créer un autre slider je peux peut-être même me servir du design de base ou pour pour, pour pour le contenu je veux par exemple venir ici. Le design de base, c'est un room 3. Ok, là, ça, donc je, peux prendre, je peux me récupérer le même texte pour, juste pour le fond. Donc, je fais respect. Ok, je vais le texte ici pour créer un peu de pages. Je vais récupérer ça. Je vais le coller ici. Je vais récupérer celui-ci. Et je vais coller Ici. Et je veux juste vous montrer en fait euh, ce qui se passe s'il n'y a, pas a pas de bon, Et C'est vrai qu'on peut aussi ajouter euh, le film sur l'image pour se rassurer que bon, si il n'y a pas d'image, qu'est-ce qu'on fait bon, Je vais par exemple choisir l'image ici. Et j'ai fait ça. Et si je vais regarder. Si je vais y dans ma page, voir ça, voir mes deux images qui apparaissent. Tu vois Et pour le moment, et tu vois, dans ce deuxième cas, particulièrement, c'est Choppement qui apparaît parce que parce que je n'ai pas, parce qu'il n'y a pas de texte. Et si j'écris tout ça, ça va me renvoyer des le contact Bon, ça c'est, bon, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Mais ça c'est en gros euh, un peu la base, en fait. La base pour la création des templates. Et c'est possible de créer un template -là. De, de, de, de A à Z sans avoir forcément besoin d'installer de, des milliers de templates, de, de plugins. Voilà. Tu, peux, tu peux personnaliser, tu peux créer toi-même tes propres codes, faire ton propre PHP. Si tu connais PHP, oui, ça, tu peux faire ça. Mais par contre, si tu ne connais pas PHP, bon, c'est sûr que tu peux installer tes, tes extensions et prendre ces extensions-là pour les utiliser. Donc, ça, c'est bon, un peu tout ce que j'avais. Mais bon, moi, je vais pour le site, parce que moi, je suis un en retard, mais je vais. Je vais juste continuer. Peut-être demain, si tu as le temps, on va voir comment tu peux créer de nouvelles sections en te basant de ce que j'ai expliqué. Et pour continuer. L'idée, ce serait de faire la même chose, de venir couper en fait la partie ici. On va appeler ça peut-être section 2, je sais pas, peut section 2, qu'on peut voir comment on peut récupérer l'information à partir du panneau d'administrateur pour faire parler de ceci. Et on fait pareil pour ça. Ça, c'est Best là où ça, on peut récupérer aussi l'information. Et c'est si, et si pour le menu, pour, pour ceci, je peux, je peux remplacer, je peux faire la même chose, je remplacer le logo aussi. Je peux faire la même chose que, que j'ai fait sur la, page, euh, sur la page, sur la page, euh, euh, sur, sur, le, sur le fichier Dans le fichier header.php. Je peux tout simplement récupérer la même chose. Donc, je ne pas dans mon footer. Euh, je ne pas dans mon footer. Et, euh, je viens ici dans mon footer et je, je colle ça ici et je prends euh, mes informations qui sont là, ici, et je, vais ça. Okay, je, vais ça. je reviens ici et je vais... Je vais ici. Et là, ce que je vais faire, je vais... Euh, oui, j'enlève souvent la place. Parce que n'y a pas de place. Et, et j'enlève ça. Donc, si je fais ça, je vois que et je reviens ici. Si je vais travailler dans ma page, je vois que ça, c'est... Ça, c'est mon logo qui apparaît ici. Donc maintenant, je peux faire pareil pour ça, en fait. Pour ceci, je peux récupérer le menu, je peux récupérer mon menu, donc je fais la même chose euh, pour les informations qui sont ici. Donc, si je veux que les, les informations qui apparaissent ici, je peux aussi créer ça à partir de, de, de, de façon dynamique avec mon code. Donc, il sera tout simplement question de revenir euh, là. Copier copier ceci. aller dans mon pied de page. Euh remplacer ici. Maintenant, euh, l'idée, c'est la même chose. Ici, on n'a pas, pas de classe pour ça. Enfin, ça veut dire que je peux enlever tout. Tout, ces informations. Sinon, tout, ce, que, tout ce qui m'intéresse, c'est qu'on n'a pas de classe. On n'a pas de classe dans mon UL. Donc Ça veut dire que je n'ai pas besoin de classe. là. Et ici, je vais remplacer ça par un autre menu. Parce que bon, sinon, c'est la même chose. Parce que si j'enlève ça, je te peux te montrer. Et je sauvegarde et que je fais comme ça. Bon, C'est exactement, exactement les liens qui sont sur la page, qui sont sur ici, qui apparaissent. Mais par contre, peut-être si, si, si je veux euh, me rassurer que ce soit des liens différents, je peux tout simplement venir dans, mes, dans ma liste de menus qui est dans WordPress euh, dans ici et je vais tout simplement sélectionner notre menu. Je peux par exemple le, euh, sélectionner menu secondaire. Donc peut-être, on voit menu secondaire. Et dans mon menu secondaire, je vais récupérer son ID. Donc, je fais un inspect, je regarde son ID. L'ID, ça s'appelle secondary. Donc, je prends l'ID du menu secondaire et je vais euh, le mettre euh, ici, à la place de Time euh, Location. Donc, je mets celle -ci. Donc, si je mets ça et puis je puisse je regarder, je fais ça. Voilà. Ici, ce qui apparaît là, c'est panier mon compte. Donc, je peux ajouter beaucoup plus d'éléments dans mon menu secondaire. Donc, il y a manque mon panier mon compte. Je peux aussi ajouter, euh, euh, par exemple, boutique, par exemple. Euh, je peux aussi ajouter peut-être le contact, peut-être. Bon, si peut-être elle a une repas, j'ai conditions, je peux aussi l'ajouter. On peut ré juste réorganiser. On peut aussi réorganiser les informations, dépendamment de la priorité ou de mais est comment est-ce qu'on devrait que ce soit disposé. Si je fais ça... Tu vois, ça fait boutique, boutique. Contactez, contactez-nous par lui. Ok, ça c'est, ça c'est tout. Donc, je vais arrêter la